Comment fonctionne un tableau à double entrée Eh bien, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à ce qui différencie un tableau normal d'un tableau à double entrée. Dans un second temps, nous allons nous intéresser à son fonctionnement. Et pour finir, je te proposerai quelques petits exercices. Est-ce que tu es prêt à apprendre C'est parti Tableau à double entrée, ça fait beaucoup de mots pour seulement une chose. Oui, mais regarde, ces mots sont importants puisqu'ils vont t'expliquer déjà le fonctionnement du tableau. Oui, oui. Premier mot important, le mot tableau. Alors, pas le tableau comme celui-ci, non, non, le tableau mathématique. Nous y reviendrons dans quelques instants. Deuxième mot important, le mot « double ». Ce mot, tu le dis sûrement sur la cour de récréation. Quand tu joues aux cartes, « Oh, j'ai deux cartes les mêmes. » J'ai donc des doubles. « Double » veut tout simplement dire « fois deux ».« J'ai deux les mêmes, fois deux. » Troisième mot, « entrée ». Toc, toc, toc. « Entrée ». Eh bien, c'est ce que nous allons faire dans les tableaux à double entrée. Voici un simple tableau qui n'est pas encore un tableau à double entrée. Alors, normalement, c'est pas trop compliqué. Tu rentres dedans, par ici, tu vois que là, c'est la colonne des triangles, et eh bien là, tu mettras tous les triangles. Donc, tu rentres comme ça dedans. Ensuite, nous avons ici la colonne des carrés, tu mettras en dessous tous les carrés. Et là, on rentre par là, pour voir que c'est les rectangles, et tu mettras tous les rectangles. Jusque là, ça va. Je pourrais l'appeler un tableau à simple entrée. Oui, mais, un tableau à double entrée, j'ai bien ce double fois 2 Eh bien, regarde, c'est légèrement différent. Et voici un tableau à double entrée. Il y a certaines similitudes. Nous avons de nouveau la colonne des triangles, la colonne des carrés et la colonne des rectangles. Oui, mais tableau à double entrée, souviens-toi, double veut dire fois 2 deux, deux fois. Il faudra donc faire une deuxième chose. Regarde, j'ai rajouté les lignes de couleur Rouge, vert et ligne bleue. Donc, pour chaque case dans le tableau, tu devras bien faire attention à deux choses. Et oui, tu vas devoir réfléchir deux fois plus. Ouais Allez, réfléchissons un peu ensemble. J'ai envie de mettre mon carré bleu dans le tableau à double entrée. Où vais-je le mettre Alors, dans un tableau simple, ben on a bien sûr, comme avant, la colonne carré. Jusque-là, ça va. Oui, mais Tableau à double entrée, je te rappelle que double ça veut dire fois 2. Je dois donc faire attention à deux choses. 1. La colonne, ici carré. 2. À la ligne. Ici, chaque fois, ce sont les couleurs. Et bien si je regarde mon carré bleu, il n'y a qu'une seule case qui pourrait l'accepter. Et bien c'est celle-ci, puisque je suis dans la colonne carré et la ligne bleue. Du coup, mon carré... Eh ben, il est très bien là, hein Et maintenant, à toi de t'exercer un peu. Où va-t-on mettre le triangle rouge Alors, cherche bien. Première chose, triangle. Quelle est la colonne des triangles Ah non, je vais garder. Ok, j'ai la colonne des triangles. Rouge. Ah ben non, ça c'est la ligne verte, pardon. Du coup... Ok, triangle rouge, c'est bien la colonne triangle. Et la ligne rouge, mon triangle, est bien là. Deuxième chose, bah, exerce-toi avec le rectangle vert. Colonne rectangle. Ok. Ligne verte, elle est où Ok. J'ai bien du vert et c'est bien la colonne des rectangles. J'espère maintenant que tu as compris ce que c'était un tableau à double entrée. N'oublie pas double, deux choses à faire. Et maintenant je te propose un petit exercice. Alors cette fois ce ne sera pas avec moi. Tu devras demander l'autorisation à papa et maman d'aller sur une tablette ou un pc mais pour jouer un jeu totalement gratuit sur les tableaux à double entrée. Alors je te mets le lien en description de la vidéo. Alors ce n'est pas moi qui crée le jeu, c'est tout simplement logicieléducatif.fr et je conseille vraiment ce jeu parce qu'il t'apprend toutes les bases du tableau à double entrée. J'espère que les tableaux à double entrée n'ont plus aucun secret pour vous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Ou bien à t'abonner, voire à diffuser cette vidéo. Et n'oublie pas, le super croco, c'est bon!